1, yeah. Évangile, hit, musique, le salmis, un, un, un. un. un. un. un. un. Sans garder son égalité, avec Dieu il s'est fabriqué un corps de chair de la même qualité que le nôtre pour nous acquitter des condamnations qui devaient s'appliquer sur nos âmes plusieurs habité son esprit en nous mais en réalité c'est pourquoi sur terre, sa localité au travers de ma bouche et mes couplets je veux lui même viens se raconter Que les temps qui nous étaient comptés les jours car les jours sont comptés la renouveler ma mentalité pour que j'annonce à l'humanité que la vie sur terre n'est que vanité que sa vie à lui donne l'immortalité J'ai son nom comme jeune j'avais fui son nom et j'ai traversé des Oh Aucune protection vaut la brise son nombre. Yeah. Que tu es sniffé de la cocaïne, que tu viennes d'ici ou des Caraïbes, hey. il peut te sauver comme Oudibouf hey. Car son amour pour toi est un vibe. Hey. Plus de menottes, zélé hey. comme hey. Simon le zélote. Hey. Quand un strat hey. met à et que même les enjeux prennent note. Je ne hey. veux pas être en retard dans ce monde, ni être en avance dans l'autre. Seulement après le hey. job, on retournera hey. au P plus de menottes, zélé comme Simon le zélote. Quand un satyote se met à l'eau et de même les anges, je prends note. Je ne veux pas être en retard dans ce monde, ni être en avance dans l'autre. Seulement après le job, quand on retournera au père comme énote. Tous mes stratiotes, stratiotes, stratiotes, stratiotes, tout le monde, stratiotes, stratiotes, stratiotes, hey hey hey.